Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Quelques fonctions sont traditionnellement utilisées lorsqu'on veut récupérer le nom de feuille dans une cellule. Cellule FileName donne le nom complet incluant le chemin. Trouve permet de chercher la position du caractère dollar qui précède le nom de feuille et stxt permet d'extraire de la chaîne à partir de cette position plus 1 sur une certaine longueur. Au total, la formule est relativement complexe. LibreOffice permet d'obtenir le résultat plus simplement par l'insertion d'un champ nom de feuille. Il faut être en édition sur place, c'est-à-dire être en train de saisir dans la cellule et non pas dans la ligne de saisie. Par exemple... En cours de saisie, clic droit, puis Insérer des champs, puis Nom de feuille. Comme dans le traitement de texte, les champs sont affichés sur un arrière-plan gris qui, bien sûr, n'est pas imprimé. Rappelons que le menu contextuel n'est pas disponible dans la ligne de saisie. Le clic droit est ici inopérant. Pour passer en édition sur place directement, sans taper de texte préalable, Faire un simple double-clic sur la cellule. Le menu est disponible. Outre le nom de feuille, on peut ainsi récupérer la date et le titre du classeur. Si cette propriété titre n'est pas renseignée, fichier, propriété, onglet description, titre, donc si le titre n'est pas renseigné, c'est le nom du classeur qui est affiché. Les champs sont recalculés par la combinaison de touches CTRL majuscule F9. Plus simple par rapport à la formule, les champs présentent aussi l'avantage de pouvoir bénéficier d'une mise en forme spécifique, par exemple, modification de la police, de la taille, etc.